Le problème avec lui, c'est que j'ai toujours l'impression de déranger, de m'être incrustée comme une feuille de papier sous un crayon bien taillé. Mais la réalité, c'est que c'est lui qui m'a créée. Mais oui, c'est cette foutue société qui fait que je suis si modifiée, habillée, maquillée. Ouais, en réalité, je ne je suis pas comme ça. Je suis simple et sans artifice. Je n'ai rien de plus qu'elle, voire même des choses en moins. Mais tu sais, je fais ça pour les autres, car au fond, j'en ai rien à foutre de moi-même. Je me maquille pour plaire aux garçons. Oh oui, arrêtez de mentir, on sait tous que l'on fait les choses par amour qui t'a transformé totalement. C'est métamorphosé. Tu sais, je suis comme toi. J'ai mes histoires d'amour, mais aussi je, ne sais, je sais ce que ça fait de perdre la personne que tu aimes jour après jour. Puis je souris pour plaire au regard de notre société qui juge sur le physique, qui t'achève au moindre signe de faiblesse. Alors oui, je souris pas par envie pour ne pas, pour ne pas faire partie de ces personnes qui sont le jouet de la vie. Bah... Enfin, J'aimerais bien sortir de chez moi sans être maquillée. Je me suis même posé la question ce matin, mais euh, je me suis dit, bah oui, mais euh, c'est pas trop, trop accepté. Une fille ne doit pas suer, une fille ne doit pas, euh... Pff, ne doit pas rigoler trop fort. Alors moi, je rigole très fort, c'est pas facile, mais euh... c'est euh... ouais, beaucoup trop lourd en fait. Il y a beaucoup de choses qu'on qu nous impose et euh, que bah il y en a qui arrivent à respecter et puis d'autres comme moi qui euh, ouais d'autres comme moi qui euh, bah, qui font comme ils veulent simplement qui vivent il y en a qui qui sont superficielles complètement quoi et euh, c'est pas c'est nul <rire> parce que on sait pas qui elles sont vraiment et elles-mêmes, elles le disent des fois, bah, elles disent euh, « j'ai un visage avec les amis du lycée, j'ai un visage avec, euh, avec mes amis en dehors du lycée, j'ai un visage avec mes parents ». Et euh, c'est vrai que c'est très superficiel maintenant. Et euh, c'est pas facile de vivre avec ça. Parce que moi, j'aime ça être moi-même, c'est simple.